Caroline Mécari, première question. La manif pour tous dit qu'en 2013, la loi autorisant le mariage aux couples homosexuels a ouvert le chemin du droit à l'enfant, un chemin qu'il faudrait refermer, toujours selon eux. D'abord, c'est quoi le droit à l'enfant et qu'est-ce que vous leur répondez Je leur réponds tout simplement qu'ils sont comme d'habitude dans la propagande. Il n'y a pas de droit à l'enfant, ça n'existe pas, c'est une invention de la manif pour tous, des réactionnaires, de ceux qui, au fond, ne supportent pas l'idée même qu'un couple de femmes ou qu'un couple d'hommes puisse adopter un enfant. La loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage civil à tous les couples. Elle a ouvert la possibilité pour des couples homosexuels d'adopter, comme les couples hétérosexuels ont aussi la possibilité d'adopter. Donc si on dit qu'il y a un droit à l'enfant du fait de l'adoption par des couples homosexuels, on aurait dû le dire alors bien avant, puisque ce droit à l'adoption existait pour les couples hétérosexuels. Il ne peut pas y avoir euh, j'allais dire, deux qualificatifs pour une même situation. Alors on le redit, la PMA est interdite pour les couples homosexuels, mais dans plusieurs cas, dans, les, dans des couples de femmes, l'une des deux conjointes a pu adopter un enfant conçu par PMA à l'étranger par sa partenaire. La manif pour tous affirme que laisser faire ça, c'est faciliter le non-respect de la loi, c'est vrai Non, c'est absolument faux, pour une simple et bonne raison, c'est que la possibilité pour la femme qui n'est pas la mère dans un couple de femmes qui a donc eu recours à la procréation médicalement assistée à l'étranger, a le droit d'adopter l'enfant de sa compagne. Eh bien, cette possibilité a été validée par la Cour de cassation dans deux avis du 22 septembre 2014 que j'ai obtenu. La plus haute juridiction française en matière judiciaire, la Cour de cassation, a dit qu'il était parfaitement possible d'adopter l'enfant du conjoint quand bien même cet enfant a été conçu par une procréation médicalement assistée à l'étranger. Troisième question, la Manif pour tous soutient les propos de Manuel Valls qui en 2014 avait déclaré « La GPA est une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes ». Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de marchandisation du corps des femmes La GPA est une technique de procréation médicalement assistée, qui est reconnue comme étant parfaitement possible par l'Organisation mondiale de la santé. Il ne s'agit pas de marchandisation du corps, de qui que ce soit, d'abord parce que les femmes qui acceptent de porter un enfant pour un couple hétérosexuel, le font de manière euh, éclairée et consentie, personne ne les oblige à... Euh, porter un enfant pour un autre couple. Ceux qui aujourd'hui en France revendique la, la légalisation de la gestation pour autrui, c'est un certain nombre d'associations, euh, principalement des associations de couples hétérosexuels mais aussi de couples homosexuels, qui disent très simplement si on veut qu'il y ait une protection des femmes, légalisons, encadrons, parce que c'est toujours la, la, comme le disait Lacordaire, euh, la loi qui libère et la liberté qui opprime. Vous voulez éviter des dérives qui pourraient se produire à l'étranger Vous voulez protéger les femmes pour qu'elles ne soient pas exploitées Eh bien, légalisons en France, en définissant en France un cadre. Enfin, dernière question qui ne concerne pas directement la PMA ou la GPA. La manif pour tous réclame la possibilité d'une clause de conscience pour les maires qui ne voudraient pas marier les personnes de même sexe. Ils ont le droit de faire ça Cette clause de conscience, elle n'existe pas. Aujourd'hui, un maire qui est un élu de la République doit appliquer la loi républicaine. S'il ne le fait pas, il commet une infraction. Donc il doit célébrer un mariage, quelles que soient les personnes qui lui demandent de célébrer un mariage.